L'Allemagne, c'est trop sympa. Pour moi, l'Allemagne, c'est les bretzel, le pain, la langue, les mots composés, les expressions, la musique. Mais pour l'instant, je connais l'Allemagne que depuis ici, la France. Et ça, ça me suffit pas. Donc c'est décidé, je pars en Allemagne. D'abord, qu'est-ce que je peux faire là-bas et comment Un copain à moi est en ce moment en Allemagne et il a posté plein de trucs. Salut, moi c'est Jérémy, j'effectue un stage en ce moment grâce au programme Praxis Et euh, lors de ce stage, je suis euh, stagiaire journaliste dans une société de production de films documentaires. Et euh, donc, je suis basé à Berlin. Et euh, euh, j'adore ce stage parce que ça me permet euh, d'apprendre plein de choses sur le métier de journaliste et sur euh, la culture allemande. Le programme Praxis de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, ça a l'air pas mal. Un stage hors cursus en Allemagne. Et Praxis peut m'accompagner dans la recherche de stage et dans les démarches. Mais en fait, l'office franco-allemand pour la jeunesse, il fait quoi Ça me permettait d'avoir un suivi pédagogique, ça me permettait d'avoir une aide financière. Ces trois mois en Allemagne, j'ai appris tellement de choses, et pas seulement la langue. C'est vraiment une ici so viele Erfahrungen gemacht, die man gar nicht aufzählen kann. Pratiquer la langue au quotidien, se débrouiller et finalement ressortir grandi. Alors je me suis renseignée et je suis tombée sur le volontariat franco-allemand. Hallo, ich bin Lena. Ich bin eine deutsch-französische Freiwillige des französischen Jugendwerkes. Ich arbeite in saint la Grand in einem Lycée im Schulbereich, also et mir macht Spaß, weil ich neue Leute kennenlerne, neue Orte und offener werde und so auch offener auf neue Menschen kann. Et j'ai découvert encore plein d'autres programmes qui ont tous l'air super intéressants. Alors, j'ai envoyé un mail à l'ophage et maintenant, mon rêve devient bientôt réalité. Je pars en Allemagne pour faire un stage. Je vais enfin découvrir le pays et faire des rencontres.